Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, le retour du Purps de Grail. On dit bonjour à Lucky? Bonjour! Et oui, euh, très heureux de m'avoir procuré le Purps de Grail. Je me suis procuré ça la semaine dernière en même temps que je m'étais procuré le 28 grammes de Exo, le OS 210. Euh, J'ai pas pu passer à côté euh, 22 0.2% de THC, le meilleur hybride de toute la SQDC, un des meilleurs cannabis que j'ai fumé de toute ma vie. Euh, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait sur le Docidos, un cannabis que je m'étais procuré euh, à Canis Atake. Euh, le DOSIDOS a été le, cannabis, le meilleur cannabis que j'ai jamais fumé de ma vie. Ben, le PURPS, ça lui ressemble beaucoup. Euh, le PURPS, ça ressemble au pink kush, ça a un goût de OG kush, c'est exceptionnel. Il euh, y en a souvent qui me demandent le buzz de certains cannabis. Euh, souvent, j'ai de la misère à répondre. Euh, je réponds souvent, mais écoute, c'est le buzz d'un Indica, c'est le buzz d'un Sativa. Mais le PURPS, encore une fois, j'ai de la misère à décrire le buzz du PURPS, mais c'est exceptionnel. Euh, on n'est jamais déçu avec grill. On n'est jamais déçu avec le Purps. Euh, j'avais fait la vidéo du sabotage du top 5 hybride parce qu'on avait retiré le Purps. On avait retiré le Sweet Skunk. Sweet Skunk, un produit de Dubon Select. Le Purps, un produit de Grell. Grell et Dubon Select font tous les deux partie du producteur High park euh, Le 28 août, euh, j'avais appelé High park et puis, ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler. C'est ce qu'ils ont fait, le trois jours plus tard, le 31 août, pour me dire que le Purps ne reviendrait pas, ne reviendrait pas à la SQDC. Euh, car c'était une, comment je peux dire, une production euh, unique. Ça n'était pas une production qui allait reproduire au cours de l'année. Euh, puis le Purps allait se faire remplacer par une nouvelle variété qu'on ne connaissait pas. Donc, euh, c'est ça, iPark m'ont dit que... Et puis toutes les autres compagnies aussi, j'imagine, qui vont faire ça, qui vont faire pousser du cannabis à l'année de certaines variétés. Et puis il y a d'autres variétés qui ça va être seulement des batches ou peut-être qu'ils vont éliminer les moins populaires. Mais j'avais vraiment insisté avec la fille au téléphone pour lui dire que le Perp, était vraiment exceptionnel. Puis ça devrait revenir à la SQDC. Chose faite, deux mois plus tard. On est le 26 octobre. Je me suis procuré ça alentour là, du 18 octobre environ. Euh, exceptionnel. Exceptionnel. Je vous ça avec vous. 22,2%. Euh, je suis excité. Je suis excité. Euh, C'est incroyable ce que là-dedans. Euh, si les cocottes sont petites, on sait que j'avais, euh, je m'étais procuré un produit de San Rafael, le Pink Cush. Euh, même aussi un des derniers euh, produits de Broken Coast. Euh, Broken Coast, San Rafael, Grill trois compagnies, mes trois compagnies préférées. Souvent, les gens peuvent critiquer, des fois, c'est des petites cocottes, et puis les gens vont critiquer automatiquement, mais prenez le temps de regarder ces petites cocottes-là. Euh, S'il faut aller vous acheter une loupe, là au Dollarama, là, euh, écoutez, ça coûte 4$, ça, puis ça fait de l'excellent travail. Et puis ces petits morceaux-là, ces petites cocottes-là, sont quand même exceptionnels. Il y a du tricôme, il y a de la couleur, l'humidité parfaite, très bonne odeur. Euh, c'est ce que je voulais dire. Je joue ça avec vous. Le Purp, c'est mon préféré. C'est incroyable. Le Pink et ça écrase. Le Purp, c'est juste, juste juste en dessous du Pink Couch de Saint raphaël Ah oh, ouais, ouais. Euh, c'est bien bien plate que sur le site de la SQDC, c'est écrit que le Purps c'était euh, boisé terreux. Vous vous rappelez j'ai été à euh, l'exposition à Montréal. J'avais rencontré euh, Remo, euh, le gars qui fait euh, de l'engrais. Pardon, puis euh, qui a une chaîne YouTube et puis qui euh, il fume beaucoup de cannabis. Et puis, euh, qui vend de l'engrais. Il y a deux trois gars qui se tiennent avec lui à, tout de, à, à toutes les vidéos. On voit les deux trois gars. Je ne sais pas s'ils travaillent pour lui ou c'est juste des grands fans. Euh, j'ai parlé un petit peu avec un des gars puis euh, je lui expliquais que j'adorais le kush Puis là, il me demandait euh, quel kush particulièrement. Euh, là j'ai dit de San Rafael Med Relief. Quand j'ai dit Med Relief, il connaissait ça. Et puis, euh, ils m'ont dit que c'était sûrement le Pink Kush qui avait été acheté, Mid Relief avait acheté les seeds, les graines, à un certain producteur que je connais pas du tout. Mais quand je lui ai dit, ah oui, ah oui, euh, j'ai aucune idée qui a acheté ces seeds à ce producteur-là, mais moi, j'aime vraiment le Pink Kush, tout ce qui est OG Kush. Euh, c'est là qu'il m'a dit que j'aimais les variétés euh, qui goûtent le Diesel j'avais pas vraiment réalisé. Je pensais que le Pink Kush, vraiment, c'était plus fleuri, sucré. Mais là, je viens d'ouvrir le Purps. Puis, je commence à peut-être comprendre ce qu'il veut dire par diesel. Quand je parle de chimique, quand je, je respire le Pink Kush, puis qu'il dit que, que c'est chimique, euh, ben, je pense que ça veut ça veut dire le diesel, finalement. Donc, euh, le Purps, ça sent le diesel, finalement. Et puis... Euh, ça, c'est grâce à, à, à, à l'ami du, du gars de Remo qui m'a expliqué que le, pur, le OG Kush, mais ça là, le goût, ça là le goût du euh, diesel. Avec une loupe, on peut vraiment beaucoup plus apprécier euh, le travail que Grill a fait avec son, ses cocottes. Euh, comme ça, rapidement, comme ça, Vite, vite, on pourrait dire que c'est une cocotte bien normale, verte. Euh, pour ce qui est de l'humidité, c'est exceptionnel. C'est assez... Euh, c'est résineux, c'est résineux, ça colle un peu ses doigts. Mais le tricône que là-dessus, mes amis, là... C'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Euh, c'est pas une vidéo, c'est pas une review officielle que je fais présentement. Euh, c'est le retour du Purps, mais je vais quand même mettre une photo là, sur mon euh, Weed Indicoman, sur Instagram. Alright, c'est vraiment un très bon goût, je vais vraiment euh, y goûter tranquillement ce joint-là. C'est du cannabis de luxe, c'est 37,50$ pour un 3,5$. Je m'assure de ne pas le mélanger avec une autre variété vraiment pas euh, maganer ce cannabis là de, de qualité exceptionnelle à l'intérieur là euh, j'ai peut-être 8 cocottes 10 cocottes mais j'ai aucun problème avec grill même Saint-Raphaël euh, il y a peut-être un mois je m'en étais procuré un des petites cocottes, des petites, petites, petites, petites cocottes de Pink couche. J'avais pogné un 16%, je crois. Puis, euh, mais ça goûte quand même mon Pink Kush. J'avais mon buzz. Il n'y avait pas de feuilles. Euh, L'humidité était correcte. La grosseur de cocotte était pas bonne, mais c'était <coughs> très bien. c'est très, très, très bien, le Pink Kush de Saint-Raphaël. Euh, pour ceux qui n'ont pas Instagram... Euh... Je me suis procuré le Pink Couch de Grail, donc euh, la semaine prochaine, là, je ne pourrai pas vous dire quand, euh, je ne sais pas moi-même, mais je vais faire le Pink Kush de Grail et non pas le Pink Kush de San Rafael. C'est sûr, sur sûr que ça va être de la qualité et puis là, euh, ça va être l'arôme. J'ai vraiment hâte de savoir si l'arôme, euh, je vais l'aimer plus que le Pink Couch original que je connais avec San Rafael. Mais Ed Ben, euh, j'ai jamais été déçu euh, quand on parle Rockstar, Ed Ben, Purps. Et puis là, le quatrième que j'ai en ce moment entre les mains, euh, le Pink Kush, que je n'ai pas encore essayé naturellement. Quand je me procure un produit exo, euh, tweed canopy euh, même euh, du bon régulier je suis pas excité comme je le suis en ce moment euh, même si je connais le pub c'est mon deuxième préféré c'est mon préféré avec le pink -couch. mais je vais être super excité d'essayer le pink de grill euh, parce que c'est du pink premièrement mais c'est la compagnie on est on est excité hein? on... On le sait que c'est de la grosse qualité. Puis le goût est bon. Alright. Alright, euh, ce n'est plus disponible à la SQDC. Et, mais c'est disponible sur le site internet, le Purps de Grill. Allez vous procurer ça, les boys. Euh, c'est vraiment de toute saveur. Je vais me procurer un lighter qui brûle comme du monde. Alright. Je voulais vous dire aussi, euh, on sait aussi que n'y euh, a pas juste Exo qui a congédié des employés. CanTrust euh, a congédié 140 employés. CanTrust, c'est une compagnie euh, à l'OCS, Ontario Canadian Store. Euh, écoute, ils ont fait tellement de choses illégales, CanTrust. Ils ont fait pousser du cannabis derrière des murs, des faux murs. Euh, ils faisaient pousser plus de cannabis qu'ils avaient le droit d'en faire pousser. Il y avait des permis pour faire pousser tant de plants, tant de tonnes, tant de superficie. Je ne sais pas comment ça fonctionne les permis, mais euh, ils, en font, ils ont fait pousser plus qu'ils en avaient le droit. Ils se sont fait pogner et ils sont obligés de, de, se, de jeter aux poubelles du cannabis. Des grosses quantités, là, effrayantes. Le marché boursier va très mal dans le cannabis. Les compagnies s'effondrent. Les gens sont en train de perdre tout leur investissement. OK, euh, je veux avoir ma petite intimité, s'il vous plaît. Alors, regardez pas, j'aimerais ça être seul avec mon purse. S'il vous plaît. Ah, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est sûr que le dossier Dossida sous-Indien, je ne sais pas si c'est parce que ça n'a pas été euh, irradié, hein? je le répète, je le répète, le cannabis à l'SQDC, à travers le Canada, les compagnies irradient leur cannabis, ou radient leur cannabis, je crois, pour pouvoir euh, atteindre les objectifs de Santé Canada, euh, Puis quand on radie le cannabis, ben, ça détruit les terpènes. Les terpènes, c'est quoi? C'est le goût, c'est la saveur. Hein? C'est incroyable, le Purps. C'est vraiment très bon, le Purps. C'est vraiment mon deuxième heure cannabis après le Pink je de Saint-Raphaël. S'il avait été disponible, ça aurait été mon numéro 1 au top 5 hybrides. 22%. Je me se procurer aussi un produit de Tokyo Smoke. Euh, je l'ai annoncé sur mon Instagram. Le Rise. Le, le Blue Dream. Euh, j'ai vraiment hâte de savoir si c'est un vrai Blue Dream. On sait que Aurora, Aurora se rapproche euh, du Blue Dream que je connais. Mais euh, que dire d'exo, hein? on le sait très bien. Mais j'ai vraiment hâte de voir là, Canopy. Canopy, c'est eux autres qui font Tokyo Smoke. Euh... Il y a une, une, une, une vidéo que j'aimerais ça faire là, rapidement, c'est un CBD, un produit CBD que Jean m'a envoyé, on sait que l'abonné Jean euh, m'a envoyé un cadeau avec des produits CBD, dont un produit de Tokyo Smoke. Et puis j'ai regardé rapidement à travers le sac, le sac était transparent, le Ziploc, ça avait de l'air vraiment ordinaire. Et puis j'aimerais ça le fumer rapidement pour pas qu'il sèche, euh, parce que ces Ziplocs là c'est pas super hermétique. Comme ça, si on peut avoir euh, plus euh, l'heure juste euh, du Tokyo Smoke, du produit CBD que Jean m'a envoyé. Tokyo Smoke, ils ont quelques produits, dont un avec CBD. J'ai goût d'appeler iPart et de les remercier. Connaissez-vous euh, Indy? Hein? Vous connaissez? T'es en train de jouer avec tes petites euh, babales euh, de laine, mon Jean. On sait que Jean m'a envoyé une boîte avec plein de cadeaux, dont des cadeaux pour mes chats. Ah ouais ouais, va t'acheter ça là le Purps de Grill. Non non non j'incite pas personne à fumer. Mais si que quelqu'un te l'offre, faut que tu goûtes à ça. Le Purps de Grill. Grill. Grill. Fuck fuck fuck. Mon bout de carton est sorti. Je filme tranquillement, pof par pof. Super bon, man. Super bon. Tu te sens chill, en crisse. Pas trop down. Mais c'est pas un sativa. Mais, c'est un indica qui qui t'arrête pas. T'es comme, tu suis le flow, man. Le perp, c'est vraiment exceptionnel. C'est... T'es vraiment, là, tu suis la vague. Tu suis le beat. Ah! J'ai toujours l'impression que c'est un sativa, mais... C'est un hybride, hein? Au début, j'avais dit, moi, c'était un 50-50, puis c'est encore un peu ça que j'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression que c'est 50% Sativa, 50% indica, Mais supposé que quand on lit, on fait un peu des recherches. On ne peut pas rien trouver sur les Leafly, mais il euh, y a des abonnés qui m'ont dit que c'était plus indica. Je voulais remercier Bruno, Bruno qui m'a contacté puis qui m'a demandé là, si, euh, il y avait le pink couche de grill devant lui et puis euh, il m'a demandé là, si euh, ça me tentait d'y acheter puis qu'il allait me le mettre de côté. Il l'a acheté, j'ai pu le rembourser, on s'est donné rendez-vous. Merci encore Bruno, euh, très difficile d'avoir le pink couche de grill, très difficile, c'est une rareté à la SQDC. dire bonjour encore une fois à tous ceux qui m'ont serré la main. Vous étiez à peu près euh, 3-4, là. C'est quand même, euh, c'est toujours plaisant de se faire reconnaître. Euh, merci les boys. Ça m'encourage beaucoup. C'est le fun. Encore des nouveaux produits qui viennent de sortir. Good Supply. Good Supply ont sorti deux nouveaux produits. Il y en s'appelle Hawaiian quelque chose. Et puis l'autre, c'est un... Euh, Monkey Blue Il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé de très bons commentaires Sur le Monkey Blue euh, C'est pas le Monkey Blue là. Je, veux, je veux vraiment être sûr euh, du nom euh, Peut-être qu'il n'est pas sur euh, le site internet euh, J'avais dit Good Supply Non, il n'est pas encore sur le site internet mais il y a deux nouvelles variétés de Good Supply. On sait que Good Supply, euh, c'est une compagnie qui appartient à Afria. Afria, c'est eux qui font Riff. C'est eux qui font Broken Coast. Ben, Afria, en fait, euh, ont acheté Broken Coast là, euh, plusieurs mois. Comme Aurora a acheté Med Relief. Donc, euh, Afria, euh, pardon, qui sort de nouveau de produit de Good Supply Good Supply, c'est des enveloppes blanches hein, ils n'ont pas des contenants en plastique des cylindres, c'est des enveloppes blanches euh, comme 48 Nord des enveloppes noires, euh, puis Good Supply vraiment euh, raisonnable comme prix, euh, en général les 3,5 c'est en bas de 20$ euh, ici j'ai l'exemple de Good Supply Jean-Guy euh, très bon Sativa qui peut être très très très fort, mais on sait que c'est pas du vrai Jangui. Mais euh, le Jangui de Good Supply, très bon cannabis pour le prix. Euh, un goût euh, agréable, agréable. Euh, c'est vraiment, on peut avoir ça jusqu'à du 24% comme sativa. Hein? Euh, pour ceux qui n'aiment pas aussi, il euh, y en a qui n'aiment pas le sativa. Hein? On sait que le sativa, là, souvent, c'est le cannabis... Euh, fait un petit peu trop penser. Les gens, des fois, ils, ils ont des petites crises de panique parce qu'ils pensent trop. Hein, le Sativa, ça, ça, ça rend créatif, euh, ça développe un peu l'esprit. Peut-être pas développé, mais ça l'active l'esprit, ça l'active. Donc, Good Supply, c'est ce que je ne je vais pas vous parler de Jean-Guy, je vais vous parler des deux, deux nouvelles variétés de Good Supply. Euh, Winman ne se l'est pas procuré encore, mais je vais juste vous dire que c'est rentré dans les SQDC. Euh, un genre de euh, Monkey Blue, une affaire comme ça, et puis euh, ou même Monkey Glue, une affaire comme ça, et puis l'autre c'est euh, Hawaiian quelque chose. Il paraît que le Monkey Glue, Monkey Blue, il paraît que c'est très très très très très bien. J'ai pas vu de photo, c'est seulement un, un abonné sur Instagram euh, qui m'écrit depuis longtemps donc. Euh, j'ai l'impression qu'il ne qu parle pas à travers son chapeau. Euh, ça a l'air bien. Donc, c'est vraiment à essayer. Euh, attendez Winman là, pour avoir, euh, avoir le cœur net. Vous savez très bien que Winman, c'est la référence. Allez, les boys, je vous, vous aime. Puis, n'oubliez pas là, euh, que Winman, c'est pour euh, l'entertainment. Hein? Hein, on... Winman, c'est fait pour rire, pour qu'on ait du fun ensemble. Euh, J'ai eu des nouveaux abonnés dernièrement, et puis, euh, Winman, on exagère un petit peu, ok? Winman, c'est un, un peu un personnage, alright? Fait que, euh, donnez-moi un pouce, les gars, puis n'oubliez pas que Winman, c'est l'original. Ciao!